Eh, hey, qu'est-ce que tu fous en l'air, wesh? Ouais. Oh! Oh, c'est quoi ce délire? Oula! <rire> Putain! Eh, hey, ils font quoi les enfants Oh oh oh! Oh les bâtards! Un walking knife par rapport à la à ma réintégration. Ah, ZP. Donc si vous voulez envoyer les questions. Oh là là! Vas-y, je suis mort. Oh là là! Putain! J'ai foncé dans oh le là. mur. Oh là là! Oh là là! Dégagez, bande d'enculés! Mais genre. <rire> C'est bon, t'inquiète pas. Oh oh. Alors oh la esquive. vas-y, là les zombies. Mais vas-y, c'est vraiment des barjots les zombies dans ce jeu. Hein. Mais tout rouge ont une tarte. Bien joué. Bon, salut à tous et bienvenue donc dans le défi qu'on va faire en duo avec Mr ZRS Zombie Quentin 57 310 alias ZRS Zombie Zombie ZRS SZR Zombie. Donc c'est un joueur euh, zombie euh, que moi j'ai connu euh, par l'intermédiaire, par l'intermédiaire 1, 2, 3, intermédiaire de Dosh59TV, le petit fils de pute, Dosh, le petit fils de pute, et donc euh, il m'a présenté, il m'a dit ouais je connais un pote, il joue en zombie, tout ça, donc, euh, il envoyé, en gros il m'a envoyé son boulet, donc j'ai <rire> Il est sympa pour le coup, J'ai fait pas mal de wardatoire avec lui, j'ai fait des streams aussi, il y a pas mal de personnes qui connaissent déjà Il fait gagner un petit peu de, un, un petit peu de ma communauté D'ailleurs je, je vous invite à aller voir sa petite chaîne où il fait des petits montages, des petits trucs En tout cas déjà c'est un joueur donc si vous voulez un bon joueur pour faire des bonnes parties et tout Il a BO2, BO1, toutes les maps, wardatoire euh, donc PS3 Et euh, donc on va introduire euh, ce défi en vous, euh, en vous euh, citant les règles du défi Donc en gros ça va être une first room avec le bar donc, on est à Force Room côté Quick Revive, donc côté réanimation rapide, et on n'a pas le droit d'ouvrir de salles. Donc, le principe de Force Room, c'est de ne pas ouvrir de pièces, on connaît. On l'a déjà essayé tout à l'heure, là on a fait 10, on a fait aussi 12 dans un autre défi. Après, il y a son voisin l'enculé qui est arrivé <rire> et qui a foutu le bordel. Donc, on a arrêté, moi ça m'a clairement pris la tête, mais là ça va, y'a plus de bruit, c'est plutôt cool. Donc, je tiens aussi à vous dire que ça bien. va être les derniers défis que je vais proposer sur PlayStation 3, puisque je retourne sur Xbox, comme je l'ai dit dans mes. Deux autres commentaires que j'ai fait juste avant, j'ai beaucoup plus expliqué, mais là je vais faire un peu plus brièvement Je rentre dans la ZP, donc avec bien sûr l'approbation par tous les membres de la team. Donc, que moi, quand Lorsque moi. Vas-y, il est où le dernier là Fume-le Je peux il de pute là On est mort qu'ils se pavane à chaque fois là. culé là donc, mon départ de la ZP avait été dû à un vote. Que, bah, bon, moi, pour moi, il devait pas y avoir de vote. Pour moi, les votes, ça devrait pas exister. Enfin, alors, pas dans un truc comme ça, pas dans une famille, pas dans un délire comme ça. On était, voilà, on est tous des potes et on doit trouver des solutions plutôt que de voter les uns contre les autres pour euh, l'expulsion de quelqu'un. Voter pour que quelqu'un rentre, oui, c'est une chose. Mais voter pour que quelqu'un part, je trouve que c'était pas cool donc j'étais parti euh, par rapport à des problèmes que j'avais par rapport à certaines personnes par rapport à Razia de la Pou qui est aussi Kingweed mais euh, donc les problèmes avec ces personnes là ont été euh, résolus donc une, un, des, un des faits de ce problème c'était euh, donc euh, déjà le problème majeur c'était Youtube hein, les gens qui disaient que je voulais faire Youtube pour avoir des abonnés donc je fais Youtube pour avoir des abonnés oui certes mais euh, ça ne remet pas en cause euh, l'amour que j'ai pour ce jeu, enfin l'amour, la passion la, la du jeu vidéo, étant donné que déjà d'une aussi je m'occupe de la m'occupe aussi de ma communauté, de, de donc de ses abonnés et j'aime aussi faire partager aux autres aux petits youtubeurs notamment avec la play avec la play to play zombie avec la play to zombie comme dirait Scratch et avec la To Play Zombie hein, je de faire tourner pour les pour les pour les jeunes pour les bah, pour ceux qui pour ceux qui jouent pour la performance Ici par l'intermédiaire des likes, des trucs comme ça, donc euh, je suis. Euh, on va dire que je suis content de re rentrer dans, dans, dans, dans la ZP. Eh, vas-y, j'ai fait quoi, moi Ouais, vas-y, le trou de balle. T'as ouvert la porte Non, non j'ai cru. cru. Attends, je vais faire juste assez pour reprendre le truc et je me suicide. Mais tu te suicides Ouais. T'as fait quoi J'ai acheté la merde là. Je la je me suiciderai après. J'ai acheté la la. la Géo et la M1 garante mes couilles là. Effectivement là. Donc vu que ZDRS c'est un mec avec qui j'avais fait pas mal de petits trucs et je lui avais proposé qu'on en prenne un défi de Spartiote et qu'on l'a on a mis du temps à le faire, hein. comme il peut, il peut le dire lui-même. Mmh, mmh. Effectivement. Et vu que donc je m'apprête à partir de la PS3, euh, voilà, je vais contacter vers la fin et j'espère qu'on va réussir à le faire. Donc vas-y mets-toi à fond cousin qu'on arrive on à faire parce que genre tes grenades, tu te les fous dans le cul et tu défouilles. Tu tires sans viser, c'est très très bien. En pleine tête. Voilà. Problème de connexion. Ça c'est super. J'adore. J'adore. J'adore. Wesh cousin, bah ouais, tu peux pas faire... Moi je peux, peux pas Portable de merde Oh là là... C'est relou mec Ouais, le portable, il est trop Oh là là, mais mec C'est pas ton PC, c'est ton, c'est ta console, c'est pas ta console, c'est ta cause, c'est pas ta cause, c'est ton voisin de fils de pute, c'est pas ton voisin, c'est ton portable Wesh Si tu veux, je mets un coup de hache à tous les personnes, à tous ce qu'il faut <rire> <rire> Non mais, pour résoudre les problèmes, j'ai l'impression qu'il faut mettre des coups de hache, en fait. Le PC, je l'ai résolu, il a eu un coup de hache. Le voisin, je crois que je vais lui mettre un goût de hache aussi, il va être résolu vite fait. Le portable aussi. La console, je serai deg, mais bon, au moins elle se l'aura plus. <rire> tu parlerais pas, j'y tente eh, Coup de hache eh, euh, le problème, coup de en direct, hein. Coup de hache. Euh, coup de à tout le monde, déjà, <rire> j'ai coup de hache. Coup cool de hache, direct, dans la gueule, mon euh, caravane. Ouais, caravane à bord, Marty Oh putain. À ma couille. T'as pas mère pour la mortée, là Ah ouais <rire> Oh putain... Bah mais tu veux dire, tu vas aller voir les zombies, hein Et la mortée, <rire> euh... On dirait être isolé Non putain, c'est vrai... J'ai dit, il reste maman Hein Arrête de me mettre mec ou t'arrête Je t'ai dit, je t'ai dit, sur maman dit, je t'ai dit, je t'ai Oh là là Attention Occupe-toi de ta fenêtre la pute Y'a personne à ma fenêtre la pute Ils viennent tous à ta fenêtre la pute à toi Eh ouais, bah tout à l'heure t'as quand même réussi à mourir hein. Non Ah, mon ah oui Moi en premier, <rire> <Mon> premier. <rire> oh là, là, un zombie Donc je profite aussi euh, que justement ce soit les dernières... Enfin euh, je profite de War At War parce que je l'ai plus sur Xbox et je devrais le réinstaller sur PC pour, euh, bah, pour pouvoir y jouer parce que de toute façon aussi je pense que je jouerai à PC bientôt. PC bon. si Je sais pas, ouais ouais je jouerai PC, Ouais, Black Ops 1, Black Ops 2, euh, Ward At War je, je vais faire euh, PC aussi. Xbox et PC je jouerai parce que déjà j'ai un bon PC et euh, parce qu'il y a le custom. Et euh, parce que il euh, y a donc des joueurs de PS3 qui sont partis de la PS3 qui sont allés sur Xbox, mais d'autres qui sont partis de la PS3 qui sont allés sur, X sur PC, comme par exemple mon petit espagnol Bartolo Yenga. Je pourrais plus jouer avec lui sur PS3 donc je ah oui. jouerai avec lui sur PC. Il y a poker, l'enfoiré, j'ai jamais fait une partie avec lui. Alors ça fait pas mal de temps qu'il me dit Viens sur PC, viens sur PC. Ouais sur PC ça pourrait être pas mal parce que je vois pas mal de gens qui font sur des maps custom Faire des défis sur mon custom ça pourrait être bien ah, j'avoue Voilà ici j'ai l'impression le spawn il est à peu près bien tu vois Les zombies ils arrivent oh. à peu près vite parce qu'il y a qu'une seule pièce en même temps heureusement Ah ouais Tiens yeah, parce que là les zombies ils spawnent là, là La manche elle est finie quasiment arrêtez de spawn C'est n'importe quoi ce jeu il est retardé, il y a des zombies qui courent plus vite, il y en a qui... Qui maintenant un an Tu t'es pas encore suicidé en va Non, je vais le faire là tout de suite ah, Attends, attends qu'il reste plus qu'un zombie Ouais Ils <rire> mmh. <rire> encore qu'à la de faire Oh là là attends. Vas-y prends moi ça et tu, te... et tu te prends comme ça au moins Tu me fais pas baiser, ça serait un peu con C'est le dernier Non je sais pas. Ouais, je sais pas. <coughs> je me suicide, du coup. Voilà, donc on va rentrer zp On va essayer de... Enfin, que tout se passe bien, tout simplement. De toute façon, moi, les termes que... Enfin, les... De toujours, de... Je suis toujours resté en bon terme avec la plupart, avec la majorité des personnes euh, qui sont à l'intérieur, euh, même en y étant sorti. Hein. Vas-y, fume-le même en étant sorti j'avais gardé très bon contact avec une, avec beaucoup de membres et puis même il y avait beaucoup de gens qui Sans le vote il était pas en majorité pour que je que que je, pour que je sois viré ou quoi c'est moi qui suis parti et voilà comme je vous ai dit j je pense que j'aurais pas dû partir j'aurais dû euh, attendre, essayer de régler des problèmes essayer de, de trouver des solutions mais donc c'est ce que j'essaye de faire depuis pas mal de temps maintenant en fait on va dire que ça fait quoi ça va faire peut-être 2-3 mois que je me suis j'essaye de moins partir en couille sur Twitter et toutes ces conneries parce que il y a trop de voilà, je trouve qu'il y a trop de putes tout simplement il y a trop de putes sur Twitter, sur Youtube trop de putes et euh, en fait les gens ils étaient déjà au courant moi je le savais pas mais beaucoup étaient déjà au courant qu'il y avait que des putes et donc euh, il reste entre putes et moi personnellement je resterai pas entre putes moi je ne serai pas une pute L Aniris hier qui me tweet euh, oui euh euh, c'est à toi de... Attends, maintenant c'est... Maintenant c'est toi qui... C'est à toi de... C'est à toi de jouer, en gros à toi de pas... À toi de pas faire le con, de pas embrouiller sur Twitter ou quoi Moi je le dis comme ça, ouais, je suis pas d'accord Il n'y a pas de... Il y a pas de... C'est pas parce que je suis AZP que je vais changer euh, ma façon d'être Encore une fois <rire> Je le suis, mais quand il y aura une embrouille, il y aura quelque chose, j'aurai toujours... Si j'ai mon mot à dire, je le dirai, je certain eh vas-y, ben, si, je refais encore la même T'as fait quoi, t'as repris l'arme Vas-y, je la garde cette fois-ci, est moi <rire> Je sais pas pourquoi, c'est un automatisme d'acheter les balles, là Ouh, à quelle, à quelle celle-là Ah ouais, les balles du bar, là <rire> Des putes Donc je suis pour la justice, je suis pour euh, mes, euh, comme dirait Mister Akaro, pour mes principes fondamentaux euh, J'ai des principes de base <coughs> Donc maintenant il y en a qui me disent que je baisse mon froc par rapport à certaines personnes Non je baisse pas mon froc et je suis pas... Euh, je me rabaisse pas au niveau des gens Se rabaisser ou se, se rabaisser face à eux, je sais pas c'est... J'ai entendu ça il y a pas longtemps que je me rabaissais. Il y a pas de nom c'est... Si on un l'entend, un on mais je lui ai dit, je, en... enfin, je pense pas me rabaisser. Bon, oh, tu vas crever, toi, ça fait 20 balles que je lui mets dans la tête, celui-là. <rire> on vise quoi ça On vise ça Avant j'avais des couilles, avant j'envoyais chez tout le monde, euh, soi-disant je perds mes couilles. C'est pas ça, c'est pas parce qu'avant je disais, ouais, va te faire enculer, t'es un enculé, toi, tout ça. J'étais juste pas, pas forcément plus mature que certains jeunes cons qui insultent. J'insulte pour rien, enfin j'insulte pas pour rien. Il y avait <coughs> Il y avait quelque chose au fond. Fais gaffe, fais gaffe, bro, ça arrive par là-bas. Y'avait quelque chose au fond mais euh... Oh là là. Oh là là, oh là, là je cherche Vite, vite vite vite vite vite. Fais gaffe, fais gaffe. Il arrive vers toi. Putain. <rire> <rire> <rire> je t'éclate avec tes <rire> Ah bah, faut mieux un peu. reprendre le est contrôle. Bug, là on s'arrête plus de tirer. Putain, on change du coup. Ouais, donc il est vrai que j'ai appris à passer euh, au-dessus de certaines remarques, à passer euh, au-dessus de certaines personnes, parce que justement, il y en a qui n'en valent pas la peine. Mais euh, j'ai toujours été quelqu'un qui me qui me bat pour mes potes, je suis désolé, mais quand j'ai eu une embrouille avec. Euh, avec. Euh, avec euh, TheKiri78, je me suis euh, expliqué avec lui et je lui ai lâché tout dans sa gueule et euh, il a très vite compris comment c'était. Quand j'ai eu une embrouille avec euh, Bello, ça a, ça a été exactement pareil. Quand j'ai eu des embrouilles avec la DMDS, pareil. Quand j'ai des embrouilles avec... avec tout le monde, à chaque fois qu'il y avait quelque chose à dire, j'ai dit mon truc et les embrouilles, ils ont été vite réglés. Donc je changerai pas ma manière de procéder. Mais par contre c'est vrai que je me suis calmé comparé à avant où je partais beaucoup plus au quart de tour. Maintenant j'ai essayé un peu plus de réfléchir avant de parler et encore j'ai encore du mal à le faire je trouve. <coughs> oh là là Oh non Oh là là Ouais tu m'étonnes que t'es mort J'ai fait un strap jump et tout j'étais pas assez putain. Au fond ça arrive. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Sors sort parce que là ça va rentrer. Ah non c'est moi il y a quand même moi. Oh là là. Allez hein. il faut tous les descendre là. Eh ah, vas-y, il fait quoi lui Il y a mort instantané, il meurt Mais ohlala là là. Pareil Oh ah, non il me bloque Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe Ohlala Vas-y, putain Zombie à l'arrière, dégage, fils de chien, crève <rire> Ah non Oh non non non, t'as pas Et le droit de mourir. Là. Hein. Et là. Oh, oh le dosage Mais non, t'as pas le droit, t'as pas le droit, non Vas-y dose les, hein, tu fais pondre. Attends, faut chose. que je recharge Ne partez pas en courir Je recharge... Et ouais. je vous dors plus. Je serais Derrière toi y'a a un Ouais oh, c'est pas... Allez What bien, fais porter la gueule si t'en prends Double bas. Ça t'apprendra tu faisais le trisomique Bien fait pour ta sale gueule Bon <rire> vas y écoutez moi j'ai pas le temps de recommencer la putain de défi de merde Donc euh, vous aurez une petite série de fails et puis bah Essayez de faire plus de toute façon ça va vraiment pas être difficile de faire plus que nous Vu euh, bon. vu, vu la nullité euh, de notre gameplay <rire> euh, bon, On a bien fait mieux euh, dans d'autres défis Donc euh, je vous invite à donc euh, recommencer et faire plus d'envoyer la vidéo dans les commentaires comme à notre habitude. Donc j'étais accompagné de Zedar et Zombie, je vous invite à aller voir sa chaîne. Merci à tous de suivre comme d'habitude les petits défis de Spartiate. Puis voilà, on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao les mecs. Salut. Salut.